Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler animaux puisque bah, j'ai noté à peu près toutes les questions, j'ai regroupé encore celles qui se ressemblaient un peu mais euh, bah, ça vous intéresse un peu quoi. Ça va être une longue vidéo, je le sais parce que j'ai déjà essayé de la faire trois fois donc euh, ça va être long, accrochez-vous, ceux que ça n'intéresse pas, bah, je suis désolée, faudra attendre la prochaine vidéo mais je sais que celle-ci euh, elle était super attendue. Je voudrais commencer par dire que tout ce que je vais dire dans la suite de cette vidéo c'est mon avis, c'est mon et expérience et c'est l'expérience que je vis avec mes animaux. Tous les animaux ne sont pas pareils, ce que je dis aujourd'hui c'est pas des conseils, je suis pas une professionnelle, je fais juste avec mon ressenti, avec ce que je sais de mes animaux, ce que je connais d'eux. J'incite pas les gens à faire la même chose que moi, je voulais juste en fait euh, déjà répondre aux questions que tout le monde me pose et, euh, et si je mets en avant le fait que je voyage avec mes animaux et de cette manière là, c'est juste pour montrer aux gens que c'est possible ce sera pas possible avec tous les animaux, ce sera pas possible avec toutes les manières de voyager et encore que je pense que selon les animaux selon les, les chats ou les chiens il ben y a des individus qui seront capables de s'adapter et d'autres non en fait, à tout type de voyage mais tout ça pour dire que il faut pas prendre ce que je dis comme une vérité absolue. Voilà, c'est vraiment juste observer vos animaux. Et voyez ce que vous pouvez appliquer ou non avec eux. Observez-vous, vous. Faites avec vos ressentis. Euh, dealer avec vos peurs et vos angoisses. Et ce en quoi vous avez confiance aussi. Voilà, c'est tout. Juste, euh, ce n'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité à moi. <rire> Donc la première question, c'est comment ça se passe l'entente avec les trois un si petit espace. Bah Ça va être très simple et très rapide. Mon espace, il est infini. Il est illimité. On vit dehors. Tous les jours, quasiment tous les jours. La porte, elle est grande ouverte. La porte du van, elle est ouverte sur euh, notre nouveau jardin. Là, vous voyez le van qui est juste derrière. Les chats, ils viennent jusque-là avec moi. Quand je suis dans le van, je laisse ouvert. Ils vont se promener. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit espace, ils ont un territoire qui est énorme à chaque fois Et le camion c'est juste leur cocon où ils peuvent venir dormir, manger, être en sécurité Donc euh, elles s'entendent super bien et en réalité elles ne sont jamais toutes les trois aussi bien entendues Au tout départ quand j'avais que Iris et Morphée, elles s'entendaient super bien C'était un peu une relation de maman bébé Ces Morphée s'occupait vraiment beaucoup de, de Iris. elles jouaient ensemble, j'avais un énorme jardin J'étais à la campagne, il n'y avait rien à 2 km à la ronde Et elles couraient ensemble, elles jouaient ensemble, elles se couraient après, elles grimpaient dans les arbres Elles se léchaient, elles dormaient ensemble, collées l'une à l'autre Et ça, ça a duré quelques mois puisque Iris, je l'ai eu au mois de février Et j'ai déménagé après au mois de juillet Donc ça, c'était les quelques mois où elles étaient très complices Quand Iris était bébé Ensuite, j'ai déménagé dans un appartement et ça a été la guerre J'avais 34 mètres carrés, sans extérieur Iris attaquait tout le temps Morphée euh, Morphée elle vivait cachée sous le canapé ou, ou dans un coin en boule et ça a duré pendant 4 ans, c'était vraiment une catastrophe il euh, y avait euh, la, domine... la dominante et la dominée, c'était n'importe quoi et Iris elle défonçait tout dans l'appartement tous les soirs je rentrais, c'était mes jardinières et mes pots de plantes qui étaient vidés, renversés il y avait de la terre partout elle défonçait tous mes rideaux, mon canapé. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et euh, quand j'ai eu Litchi, Litchi s'est super bien entendu avec Iris, mais elle a pris exemple et elle s'est mal entendue entre guillemets avec euh, Morphée qui déjà n'était pas bien, donc lui donner des coups de pâte, etc. Donc, bref, c'était une catastrophe. On se demande pourquoi la vidéo est longue. Hein Je comprends pas, moi. <rire> C'est une question. Et au final, j'ai redéménagé. Enfin, J'avais une petite maison avec un jardin. et Elles ont commencé à ne... Plus bagarré, beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins d'attaques de, de la part d'Iris. Il y en avait encore de temps en temps. Mais là, j'avais 84 mètres carrés de maison, plus le jardin, l'extérieur, etc. Elle s'ignorait. Elle se tolérait, quoi, toutes les trois. Et alors, quand on a vécu en van bon, dès les premiers jours, mais je vous promets, dès les premiers jours, j'ai retrouvé mes deux chats comme il y a 9 ans. Alors oui, Iris a 8 ans, Morphée a 9 ans, et Litchi a... va avoir 7 ans, là. Ichi, c'est un chien, un pincher de 7 ans, et Iris et Morphée, ce sont deux chats sans race qui ont, ont donc 8 ans et 9 ans. Donc voilà pour l'entente entre les trois, c'est-à-dire que j'ai retrouvé des chats qui sont complices, qui dorment collés, qui se font chacune la toilette de l'autre, qui jouent à l'extérieur, qui s'appellent. Euh, quand l'une est trop loin de l'autre, enfin c'est un truc de fou elles ont un espace euh, illimité, donc en fait elles n'ont plus besoin d'avoir une bagarre de territoire quoi il y a l'espace pour tout le monde donc, euh... donc voilà, l'entente entre les trois, elle est trop bien elle est trop bien, il n'y a plus une seule bagarre et c'est un soulagement parce que j'avais vraiment peur de ça euh, avant le départ je me suis dit mais avec un tout petit espace comme ça, ça va marquer le territoire tout le temps ça va se bagarrer, ça va être la misère, et en fait pas du tout, voilà Comment est-ce que ça se passe pour leurs besoins Eh ben bon bah déjà ça je l'ai noté deux fois, ça fera une question à moi. Leurs besoins c'est très simple, j'ai une litière qui est en dessous mon lit. J'y ai accès moi par l'arrière du camion, par les portes arrière. Et elle est dans un petit meuble à tiroir en plastique tout bête que j'ai acheté chez Ikea. J'ai enlevé le tiroir qui était tout au-dessus. Dans le tiroir du milieu j'ai mis la litière, donc elles y ont accès en passant par là où était le tiroir du dessus. Et ça me fait un bac à litière qui est dans une colonne de rangement, en dessous, je sais, ça en perturbe certains Mais en dessous il y a tous mes papiers importants pour la société, pas du tout important pour moi Genre il y a mes contrats de travail, mes fiches de paye, mes trucs de dossiers médicaux J'ai besoin d'avoir, mais je m'en fous si pue la litière, <rire> de toute façon c'est pas le cas, j'ai vérifié La litière ne passe pas en dessous, l'odeur ne passe pas en dessous tout se passe bien pour mes papiers, ne vous inquiétez pas. Donc il y a Morphée qui aura tendance à miauler à la porte pour que je lui ouvre et pour qu'elle puisse rentrer, aller poser sa pêche dans la litière et pour que ça pue ensuite à l'intérieur de mon van. Et Iris c'est l'inverse, elle est à l'intérieur, elle miaule pour sortir, il est hors de question pour elle qu'elle fasse dans la litière et si je ne lui ouvre pas assez vite, elle va faire pipi dans ma douche. Voilà comment je gère ou comment je ne gère pas les besoins de mes chats. Euh, et le chien, bon bah, on est d'accord que sur toute cette vidéo, j'ai dit les animaux mais il y a eu beaucoup plus de questions sur les chats que sur les chiens puisque un chien en van, un chien en voyage, je pense que ça se voit quand même assez régulièrement, je vais répondre euh, orienté chat. Comment tu gères pour la nuit Est-ce qu'elle rentre tous les soirs et où dorme-t-elle Alors euh, la nuit, elle dorme tous les soirs à l'intérieur du van, après Iris rentre plus ou moins tard. En général, en fait, je pense qu'elle reste un peu autour du camion et... C'est au moment où moi je m'active à l'intérieur du camion pour aller ranger mon plateau télé, ranger mon ordinateur, me mettre en pyjama et tout, qu'elle entend. Elle miaule à la porte, elle rentre et c'est sa dernière, sa dernière sortie de la nuit quoi. Ensuite elle se couche en même temps que moi et le lendemain matin c'est elle qui me réveille pour sortir. Et veuillez bien me croire, je me lève tout de suite parce que je n'ai pas envie qu'elle fasse pipi dans ma douche. Donc voilà euh, pour la nuit, elles dorment soit sur les sièges à l'avant, ça dépend en fait euh, de la chaleur quand il fait très très froid. Quand elles ont froid, je le sais en fait parce que Iris et Morphée dorment sur mon lit, alors qu'habituellement non. Elles dorment plutôt soit à l'avant du camion ou soit sur la banquette. Quand il fait très chaud, elles dorment plus en dessous de mon lit parce qu'il fait super frais sous le lit. Et Iris dort aussi beaucoup dans la petite niche que j'ai faite dans le placard euh, de mes vêtements là. Et Litchi, elle dort dans mon duvet. <rire> Attention, elle dort pas sous la couverture, elle dort pas sous le plaid, elle dort pas sous la couette, elle dort dans mon duvet. Sinon, c'est pas drôle. Comment fais-tu pour les laisser en liberté Les as-tu éduqués à revenir Ont-elles un GPS Alors, En gros, comment je fais pour gérer euh, le fait que mes chats soient en liberté C'est une question qui est facile et en même temps qui est difficile parce que j'ai rien fait. J'ai rien fait pour que ça marche. Au départ, j'ai rien fait. Je pensais même dans mon monde parfait que j'allais pouvoir habituer des chats qui ont, qui ont donc 8 et 9 ans et qui n'ont jamais eu de harnais de leur vie. Et comme ça, du jour au lendemain, que j'allais pouvoir leur mettre un harnais avec une longe de 5 mètres. Mais ça n'a ça pas marché. Les deux premiers jours, elles étaient attachées, mais c'était une catastrophe. Elles s'en mêlaient dans tous les sens. Dès qu'elles avaient peur à l'extérieur, elles essayaient de rentrer, d'aller se cacher sous mon lit et elles s'en mêlaient en dessous de mon lit avec le harnais. Ou alors elles essayaient d'aller, elles vont souvent en fait sur la batterie moteur du camion, donc par en dessous. Elles rentraient dans un sens, elles ressortaient par un autre chemin et elles se pendaient avec le harnais et avec la longe. L Iris elle s'est blessée en enlevant le harnais. En fait euh, je les voyais, elles étaient pas bien, elles étaient tristes, elles étaient couchées au sol tout le temps aplaties. Donc en fait à un moment donné euh, j'ai dit ça sert à rien, c'est pas possible, j'étais à un endroit où je pouvais les lâcher. Je savais que j'avais la possibilité de rester plusieurs semaines à cet endroit-là s'il fallait, s'il fallait que je les attende, si elles se perdaient, si elles étaient enfermées chez quelqu'un. Ou Je savais que j'avais cette possibilité d'être là pour les attendre, de ne pas bouger de cet endroit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. J'étais dans un endroit qui était entouré de nature j'étais loin des routes donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais il faut que je teste, il faut que de toute façon je pouvais pas c'était improbable pour moi de continuer le voyage dans ces conditions c'est qu'ils soit on arrête ou soit j'arrive à les lâcher quoi donc en fait je les ai lâchés et ça s'est tout de suite bien passé elles ont tout de suite compris que le van c'était leur maison j'ai rien eu à faire après le truc c'est que le van ça faisait déjà un an et demi que je l'avais que c'était mon véhicule principal qu'il était garé juste devant ma maison donc. Elles étaient déjà montées plusieurs fois dedans pendant que je faisais les travaux. C'est aussi le véhicule qui me servait à les emmener chez le vétérinaire. Elle savait que c'était une partie, une extension de la maison. Déjà à la base. Donc je pense que s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est avant de partir, familiariser vos, ah. vos chats. Je te dérange peut-être C'est non Tu vas jouer toute seule, Phil Je suis occupée Allez, Phil Pardon. Ouais, il si y a un conseil que je pourrais donner, c'est habituer vos chats au véhicule avant de partir Même si euh, c'est juste euh, les poser sur la banquette pendant 10 minutes Ils vont se rendre compte qu'il y a vos odeurs, que c'est un peu aussi chez eux Et puis là c'était le seul repère qui les liait à moi et à leur, euh, à leur refuge C'était vraiment tout ce qui leur restait, la maison de toute façon elle n'était pas là à ce moment-là, quand il y avait quelqu'un qui passait, ou euh, une voiture qui démarrait, ou euh, c'était une aire de camping-car en fait, donc un camping-car qui, qui manœuvrait, quelqu'un qui passait en vélo, etc., et bien dès qu'elles avaient un peu la frousse, elles venaient sous le camion ou dans le camion. J'ai tout de suite compris que si, quand elles ont peur, leur réflexe est de venir au camion, elles ont compris. Elles ont compris que c'est là qu'elles sont en sécurité, que c'est là leur maison, et que le retour au bercail, c'est là. Elles n'ont pas de GPS, elles n'ont plus de harnais du tout, jamais, je les attache plus. Est-ce que je les ai éduquées à ce qu'elles reviennent À la base non, mais au fur et à mesure j'ai validé leur comportement. Déjà mes animaux je leur parle tout le temps, je leur dis tout ce qui se passe en fait. Parce que eh ben, je pense que à force de dire les mêmes mots euh, pendant les mêmes situations, elles vont faire le lien, elles vont comprendre et ensuite c'est quelque chose dont je vais pouvoir me resservir. Donc en fait quand mon chat rentre à la maison en courant parce qu'il a eu peur euh, peut-être d'un chien ou d'une voiture, je vais valider ce comportement parce que moi ça m'arrange que mon, que mon chat s'en aille quand il voit un chien ou une voiture et qu'en plus il rentre au camion. Donc je vais lui dire c'est bien Morphée, c'est bien tu rentres à la maison. La prochaine fois, je vais pouvoir m'en servir si on est sur le point de partir et que j'ai envie de lui dire « Morphée, tu rentres à la maison ?» Il y a plein de comportements comme ça que je valide et que je nomme, que je répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Quand je me promène, les chats qui me suivent, ça c'est pareil, j'ai rien fait pour, elles m'ont suivi à la base. En tout cas, Iris m'a suivi en premier, Morphée a suivi Iris. Mais moi, j'ai validé ce comportement et du coup, c'est devenu normal. Ça veut dire que quand Iris m'a suivi la première fois, je lui ai Oui, c'est bien, tu viens ?» Tu viens, c'est bien. On a l'air con, hein, mais ça fonctionne. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne. Pour elles, ça fonctionne. Je leur dis que c'est bien ce qu'elles font. Donc c'est bien, tu viens ou on y va, c'est bien. Et du coup, maintenant, quand je dis tu viens ou on y va, elles suivent parce qu'elles ont assimilé ce mot à la promenade, à on y va, on suit, ou euh, tu rentres à la maison, etc. C'est pas du 100 hein, parce que ça reste des chats mais elles comprennent, elles, elles écoutent pas forcément et elles font toujours ce qu'elles veulent mais elles comprennent ce que je dis parce que je l'ai répété 100 fois, mille fois et que maintenant c'est rentré en fait, faut pas sous-estimer les chats pour moi c'est comme, comme les chiens et comme beaucoup d'animaux en fait c'est très intelligent, ça comprend plein de choses et c'est juste que les chats on les sous-estime justement et on aura tendance à moins tester ce genre de dressage Mais quand on essaye en fait on se rend compte que ça fonctionne aussi bien Des fois mieux qu'avec un chien en fait Parce que le chat, moi mon chat quand on part en balade Il est pas rassuré si je suis pas là Donc dès que je m'éloigne il m'appelle Je lui réponds Elle me rappelle, je lui réponds Et elle se rapproche comme ça de moi au fur et à mesure Ça c'est pareil toujours rassurer son chat Si les premières fois en promenade Je les avais forcés à aller vers Quelque chose qu'elles assimilaient à un danger. Si je les avais pas rassurées quand il y avait quelque chose, par exemple quand j'étais un peu trop loin et que j'avais pas attendu, ou que j'avais pas répondu quand elles m'appelaient, bah je pense que les balades d'après, elles auraient pas forcément suivi. Le truc, c'est que je les observe, je les écoute, je les rassure, je leur réponds tout le temps. Je leur réponds parce qu'elles ont besoin de savoir qu'avec vous, à l'extérieur, je dis elle parce que moi je sais que les femelles c'est deux chattes, mais si, voilà vous avez un chat, un chien, vous comprenez quoi. Ils ont besoin de comprendre qu'avec vous c'est safe, ils sont en sécurité. Donc, euh... j'ai l'impression d'être un prof avec mon stylo là. Donc, euh, donc voilà, les rassurer, observer tout le temps leur comportement. Moi vraiment je me rends compte quand ça va pas. Je sais que Iris a la peur de l'eau quand il y a un fort courant. Je sais qu'elle a peur du vent. Je sais quand ça va pas fonctionner, il faut, que, il faut que si elle essaye de me suivre quand même, je observe genre que elle, je calcule plus rien autour. Bah là il y a une voiture qui arrive sur le parking où il y a le van et je viens de voir Morphée qui vient de courir pour se mettre sous le van et ça c'est génial, je suis trop contente parce que c'est grave rassurant même quand je suis pas là elles font ça en fait. Et ça c'est trop cool j'aurais un milliard de choses à dire sur la question. En fait, cette question là, ça pourrait être une vidéo entière parce que c'est un travail c'est toujours un travail à chaque fois qu'on sort en fait, à chaque fois qu'elle me suit, j'ai toujours besoin de renforcer le comportement et tout. Le moindre truc peut casser tout ça, en fait. Donc euh, voilà, je renforce leur comportement, je leur montre qu'elles peuvent être en sécurité. Je les force jamais à rien, jamais, jamais, jamais. Si elles veulent pas, si elles se sentent pas bien dans la balade, je les force pas, en fait. Euh, elles rentrent au camion et c'est bon. Et voilà, j'ai de la chance, en fait. J'ai aussi beaucoup de chance que mes chats réagissent comme ça et me suivent. Après, la vie en van, ça nous a beaucoup rapprochés. Iris, c'était pas un chat câlin, c'était pas un chat plus sociable que ça. Elle s'en foutait, elle était hyper... Elle s'en foutait un peu de ses humains. Mais maintenant, elle vient chercher les câlins, elle vient se blottir sur moi. Ça, elle le faisait jamais avant, c'était hyper rare. Et je pense que c'est ce lien qui s'est créé quand on va se promener et qu'elle me suit et qu'elle se rend compte que je suis là. Enfin, je... Peut-être que je fabule totalement, hein, mais moi, c'est l'impression ce que j'ai. Et ça nous a grave rapprochés toutes les trois, c'est incroyable Maintenant il y a un lien de fou quoi, enfin toutes les quatre, parce que Litchi c'est pareil, maintenant c'est un chien... Elle aussi je la reconnais pas, c'est incroyable Elle écoute de mieux en mieux, elle devient de plus en plus sociable avec les, les autres chiens, et elle aussi d'ailleurs elle est très souvent en liberté. Dès que je suis pas trop trop près d'une route, bah, je la laisse en liberté en fait. J'ouvre ouvre le van et je laisse mon chien faire sa vie comme les chats. Comme en plus c'est un petit chien qui fait pas peur aux gens, à la limite, elle va les emmerder en leur apportant un bâton 15 fois, 20 fois, mais elle leur fait pas trop peur donc ça, j'ai cette chance que, bah, même s'il y a quelqu'un qui passe, euh, il va pas être trop saoulé par la présence de mon chien en liberté. S'il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, parce qu'il y a plein de petits trucs spécifiques à dire, mais je pense que je m'égare et que je dis pas tout, donc n'hésitez pas à reposer des questions en commentaire. Je répondrai dans les commentaires. Les promènes-tu en laisse de temps en temps Jamais, c'est fini. Les laisses-tu seul dans le van On m'a posé cette question surtout par rapport à la température, à la chaleur, l'été, etc. Ça c'est une question qui est super intéressante aussi et que je vais mettre du temps euh, à développer parce qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de, du danger. Même si c'est isolé, ça reste un véhicule en tôle. Et l'été, en fait, c'est pas compliqué. Il hein. y a qu'à se mettre dedans et tout fermer. On se rend compte que l'été, on étouffe. donc il y a plusieurs choses. Mon chien, je ne laisse pas dans le véhicule, euh, alors en été, en journée, c'est-à-dire euh, entre 10h du matin et 18-19h, déjà c'est mort. Je ne laisse pas le chien en plein été à ces heures-là tout seul dans le véhicule. Si je dois aller faire des courses, le chien sera à l'arrière, à l'endroit où on est garé avant les courses, je teste moi-même la température en m'enfermant dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que je, je gare le camion là où je, où je suis censé le garer pour aller faire mes courses. Je ferme tout comme si j'étais parti en course et j'attends 20 minutes. J'ai des thermomètres à l'intérieur et à l'extérieur. S'il fait trop chaud, euh, j'abandonne l'idée d'aller faire des courses. J'ai des petites climatisations elles m'ont déjà sauvé de 2-3 degrés dans le van. C'est très bien, mais c'est des petites clims USB. Euh, merci Eric, si tu regardes la vidéo <rire> que mon ancien voisin m'avait donnée. Donc déjà, je les mets en route. S'il fait vraiment trop chaud, j'abandonne l'idée de faire mes courses avant la tombée de la nuit. Enfin bref, voilà. Si je me rends compte qu'il fait trop chaud quand le van il est fermé, en fait, mon chien, je ne le laisse pas tout seul. Donc ça m'est arrivé d'essayer de l'emmener avec moi et de l'attacher devant le magasin. Où je le referai plus jamais. En fait, elle enlève son harnais, elle devient folle quand je suis pas là. Elle enlève son harnais. Et il y a des routes, enfin elle, elle, elle, elle essaie de me retrouver dans le magasin et tout, c'est une catastrophe. Là, elle était rentrée dans le biocoop, c'était n'importe quoi. C'est super dangereux, donc je le fais pas. Donc je fais mes courses aux heures où le soleil tape le moins, euh, je me gare à l'ombre et mes courses elles durent 10 minutes. En été, c'est 10 minutes top chrono. Et encore, même pas, j'ai ma liste, je sais où je vais, je prends mes courses, je retourne au van en fait. Je retourne tout aéré. Les chats c'est moins compliqué parce que déjà elles ont accès en dessous le lit et en dessous le lit l'été il fait vraiment super frais mais vraiment, j'y suis déjà allée, j'allais sous mon lit pendant que je faisais les travaux que je faisais l'électricité et tout, il fait froid Alors, en plein été, plein cagnard, il fait froid sous le lit donc les chats, je sais qu'elles peuvent se gérer elles vont même quand il fait très chaud se coucher sous le pare-brise donc euh, je sais qu'elles elles ont moins de mal Toujours laisser de l'eau aussi, toujours laisser suffisamment d'eau, et de quoi, de quoi se mettre à l'abri. Comment leur faire comprendre que c'est leur maison et pas juste un moyen de transport Bah ça c'est ce que j'ai dit au départ, j'ai pas fait grand chose. Elles ont vite compris toutes seules en fait, euh, je pense que c'est les odeurs, c'est vous en fait, tout simplement. Elles savent, pour moi il n'y a rien à faire. Le, le mieux à faire c'est de les habituer avant de partir, de leur montrer le véhicule et elles sauront que c'est à elles, que c'est chez elles, que c'est à vous, en tout cas, s'ils si veulent vous trouver, ils savent que c'est dans le van en fait. Ça a été plus difficile pour le chien ça, par contre. Litchi, elle a beaucoup plus été transportée dans le van, donc en tant que véhicule de tous les jours avant par rapport au chat. Pendant tout le temps de la conversion du van, je m'en servais du van comme véhicule. Donc quand on allait se promener en forêt, quand on allait se promener peu importe où et qu'on y allait en camion, Litchi, elle a eu le temps d'assimiler tous ses voyages, tous ses transports au fait que le camion, c'est le moyen d'aller en promenade ou pour aller chez ma maman qui de chien chiens c'était toujours pour aller dans un endroit où c'était la fête quoi et donc ça, ça a été beaucoup plus difficile même encore aujourd'hui c'est difficile parce que à chaque fois que je prends la route j'ai beaucoup de mal à la calmer elle a un espèce de mélange de stress et d'excitation donc de on va où, on va où, on va en balade et elle se met à couiner, à regarder un peu partout, à stresser, à trembler Parce qu'on se déplace et on va forcément aller se promener ou je vais l'abandonner Quand je la laissais dans le van pour aller par exemple faire les courses, elle avait des énormes coups de stress Enfin je reviens au van souvent, c'est beaucoup moins maintenant mais quand même quand je reviens au van, elle est derrière la porte en train de cuiner, voire en train de hurler parce que je l'entends de l'extérieur quand j'arrive, ça fait trop mal au cœur. Elle est à la porte, dès que j'ouvre, elle saute pour sortir, elle est pendant encore un quart d'heure. Euh, je vois qu'elle a des larmes, elle a pleuré, genre vraiment. Elle me fait trop mal au cœur, elle est stressée comme ça, elle me lâche plus pendant une demi-heure, elle cuine encore pendant je sais pas combien de temps. Parce qu'en fait, je pense qu'elle doit pas comprendre pourquoi moi je vais me promener sans elle. On prend le van. On prend la voiture, on va quelque part et toi tu vas te promener mais tu me laisses dedans, c'est pas normal. Et je pense que elle c'est parce qu'elle a du mal à assimiler le fait que le van c'est une maison et pas un moyen de locomotion. Ça commence à rentrer dans l'ordre parce que je fais des, des feintes par exemple quand je conduis sur des longues distances. Souvent je m'arrête maintenant et je fais rien. Je m'arrête sur le bas-côté. Mais mon clignotant parce que le clignotant c'est un des triggers qui font que elle va se réveiller elle va se lever elle va commencer à s'exciter à stresser et tout parce qu'elle se dit un clignotant ça veut dire que peut-être on va bientôt se garer on va ralentir on va bientôt sortir on va aller se promener il y aura des bâtons genre elle pète un câble et du coup je m'arrête sur le bas côté je fais rien je regarde mon téléphone elle s'excite j'attends qu'elle se calme qu'elle se couche et je repars et donc je fais des trucs comme ça qui font que j'arrive un peu à à l'habituer au fait que ben des fois on va nulle part, des fois il se passe rien, des fois je ne vais pas en course, je l'abandonne pas et des fois on ne va pas se promener, juste on s'arrête, on roule et ça commence à passer. Mais voilà, comment gères-tu quand il y a d'autres animaux, chiens et chats Ben je ne gère pas, les chats en tout cas je ne les gère pas, ils se gèrent tout seuls, ils vont se cacher. Quand il quand y a un chien en face, les chats ils vont se cacher direct, soit dans le van, soit en dessous du van, soit ils vont grimper dans un arbre, soit ils vont se cacher dans un buisson. Et si on est en promenade par exemple, j'attends juste qu'elles ressortent de leur buisson ou qu qu'elles redescendent de leur arbre. En fait euh, le chien arrive, ça arrive aussi avec les humains, un humain qui passe, elles ont peur, elles vont se cacher. Donc elles vont se cacher, le maître prend son chien et s'en va, j'attends qu'il s'éloigne, j'appelle mon chat, il me répond, j'appelle mon chat, il me répond et euh, mon chat revient et après on peut reprendre la balade. Et l'itchi, ben, je la gère comme n'importe quel chien en fait, euh, face à un autre chien, soit le chien en face il est détaché, et ben dans ce cas j'estime que je peux détacher mon chien et que chaque maître prend la responsabilité de, des actes de son chien donc je les laisse se gérer aussi eux-mêmes je surveille un peu plus parce que mon chien il est tout petit donc forcément si c'est un gros berger allemand en face je vais faire attention euh, mais les, les chiens en général ils se gèrent plutôt bien entre eux et si c'est un chien dangereux généralement le maître fait attention généralement, donc voilà. Et les chats, les autres chats, je les gère pas non plus, en fait souvent il y a des bagarres entre mon chat et les chats dont c'est le territoire, puisqu'en voyageant on arrive forcément quasiment tout le temps sur le territoire d'un autre chat, donc ça se bagarre, mais c'est une bagarre qui va durer 30 secondes, le plus fort gagne, et voilà. Et euh, en même temps, dès qu'il y a une bagarre entre deux chats, dont euh, un de mes chats, Litchi elle se précipite et elle course, L'autre chat, donc en fait le chat ne revient jamais, donc en général il y a une bagarre et c'est fini quoi. Mais c'est tout, il n'y a pas eu il y a jamais eu vraiment d'accident, mes chats sont vaccinés contre tout, donc euh, je sais que même s'ils se font griffer par un chat qui est malade, quoi ou normalement il n'y a pas de problème. En fait c'est un peu comme à la maison, hein. que ce soit les autres chats, ou le fait que mes chats soient pas attachés, est-ce que j'ai pas peur qu'ils se sauvent, qu'ils se perdent, est-ce que j'ai pas peur des routes, est-ce que j'ai pas peur avec les autres animaux ben en fait, j'ai peur, raisonnablement, mais j'ai peur comme ben, à chaque fois que je vis dans une maison et qu'il y a une route à côté et que euh, mes chats sortent et qu'il y a des chats à côté et qu'il y a des autres animaux à côté. En fait, euh, c'est la même chose. J'ai aucune raison d'avoir plus peur d'une route qui est au bord de mon van que d'une route qui est au bord de ma maison. Donc euh, j'ai peur pareil. Voilà. Comment gères-tu quand tu es aux abords d'une route bah ben voilà ben je viens de répondre à la question c'est exactement pareil que quand je suis en maison je gère de la même façon je fais attention, alors déjà je fais en sorte d'être garé avec ma porte d'entrée, ma porte latérale pas côté route comme ça, ça laisse un petit espace tampon au chat pour le moment où il descend du van, parce que s'il descend direct sur la route enfin non, c'est trop dangereux donc je me gare toujours si je suis vraiment au bord, au bord d'une route, mais ça c'est super rare hein. je me gare côté euh, nature s'il y a une voiture qui arrive à ce moment-là, le chat, il ne se fait pas percuter direct. Quoi. Normalement, il est pas trop bête, j'ai de la chance, Mes chats, ils ont peur des voitures. Ils anticipent vachement quand la voiture elle est au loin, ils vont déjà se cacher. Et, euh, et ce n'est pas du genre à rester en plein milieu de la route si la voiture, elle arrive et qu'ils sont surpris. Quoi. Ils se barrent vraiment, ça c'est pareil, j'ai beaucoup observé. Donc voilà, mais en général, je me gare pas juste à côté d'une route. C'est comme ici, mon van, il est sur un parking dans une forêt. À côté du parking, il y a la, la route, qui est une petite route qui n'est pas passante du tout. Il y a peut-être 3-4 voitures qui viennent dans une journée. Et c'est souvent les voitures qui viennent sur ce parking. Donc ça arrive pas vite en général. Et euh, je suis garée du côté étang. Donc les chats, ils sortent et ils vont se promener ici. Ils ne vont pas de l'autre côté en général. Donc voilà comment je gère. Les sorties à chaque fois que tu t'arrêtes quelque part, j'ai peur qu'elles ne reviennent pas si je ne mets pas de harnais. Si je m'arrête juste pour faire des courses, je sors pas les chats. Si je m'arrête pour y passer une nuit, je sors les chats. Que je sois sur un parking de supermarché, que je sois au bord d'une route, ou que je sois en pleine forêt, j'ouvre pour que mes chats puissent sortir parce qu'ils ont déjà dû. Il y a des fois où je suis plusieurs jours sur un parking, par exemple, où j'ai pas le choix. Donc forcément, les chats, ils ont besoin de sortir. Ils risquent, comme je vous ai dit, elle ne fait pas dans la litière. Donc ce serait impossible pour elle de vivre trois jours enfermée dans le van. Donc je laisse les chats sortir, si je suis euh, en centre-ville sur un parking de supermarché, j'attends que ce soit le soir et qu'il y ait moins de monde pour la laisser sortir, si elle est patiente, parce que si c'est un moment où je me gare et qu'elle a vraiment envie de pisser, je vais lui ouvrir. Hein. Mais je sais que je, je le vois, je sais qu'elles font attention, donc euh, je stresse des fois, mais je les laisse sortir. Je mets mon stress de côté pour les laisser vivre en fait et donc oui elles sortent à chaque fois sauf si je m'arrête juste pour faire des courses puisque sinon c'est pas gérable parce que c'est elles qui décide de mon heure de départ c'est pas moi, si elles sont dehors je dois attendre qu'elles rentrent pour partir donc si je m'arrête 10 minutes pour faire des courses et que je laisse le chat sortir je m'arrête plus 10 minutes, je m'arrête 2 heures donc voilà quand c'est un spot pour au moins une nuit je laisse les chats sortir par contre si c'est un endroit où je vais visiter une ville que je me gare dans la ville ou aux abords de la ville pour visiter par exemple pendant 4 heures ce qui est arrivé au Sanctaire, je me garais aux abords de la ville, j'allais visiter la ville pendant 3-4 heures, je revenais au van et entre temps je ne laissais pas sortir les chats. Mais par contre je prends le chien avec moi, toujours. Donc les chats sortent tous les jours, mais par contre, si je suis pas là, je les laisse pas sortir. Si c'est un moment où je n'ai pas prévu de rester avec elles, je les laisse pas sortir. Et si c'est un moment où je suis arrêtée pour la journée, pour quelques heures, même pour un pique-nique, hein. ça m'arrive de faire une pause sur la route quand j'ai beaucoup de trajets. Je m'arrête dans un endroit un peu éloigné, un peu nature. Je les laisse sortir. Je sais que ma pause elle va peut-être durer deux heures, mais je les laisse sortir. Voilà. On arrive à la fin. Youhou Était-elle habituée au trajet Litchi plus que les chats. Les chats... Euh... Non, les chats, euh, veto en fait Il y a eu beaucoup d'allers-retours veto sur la dernière année Parce qu'il fallait que tous les rappels soient à jour que... Que... que tout soit vraiment bien fait Donc elles ont fait des allers-retours pour aller chez le vétérinaire Et sinon franchement, euh, rien Donc en soi, non, elles n'étaient pas habituées au trajet Quand je les transportais, elles étaient dans des cages de transport ou des sacs de transport et elles étaient tout le temps super mal Morphée comme Iris, elles hurlaient à la mort On aurait dit que c'était la fin de leur vie <rire> à chaque trajet Iris, elle faisait pipi et caca Quasiment à chaque fois dans la caisse Donc c'était un enfer, et pourtant c'était des trajets De 5-10 minutes, hein. donc c'était une catastrophe Et le dernier aller-retour Chez le vétérinaire que j'ai fait J'ai décidé de laisser la cage, Les cages et les sacs ouverts En fait de laisser les chats en liberté dans le van Pendant le trajet, pour voir Comment ça se passait, et en fait elles ont tout de suite gérée. iris elle est partie se planquer entre le siège passager par terre et la cloison de séparation elle s'est calée dans un petit creux elle a pu bouger je l'ai plus entendu elle était tranquille elle a dormi Morphée elle regardait par la fenêtre et ensuite elle est partie derrière sur mon lit et en fait je me suis rendu compte que même si c'est pas conseillé voire peut-être que c'est interdit de laisser des animaux en liberté pendant qu'on conduit, parce que en réalité, il, il se passe quoi que ce soit, je freine, je me prends une voiture, je tombe dans un fossé, les chats ils sont pas safe du tout, c'est super dangereux pour eux, mais je ne vous dis pas de faire ça, encore une fois, c'est ce que moi je fais avec mes chats, je, je prends le risque, ce risque-là de l'accident mortel pour mes chats, parce que je trouve, personnellement, je préfère avoir des chats qui ne stressent pas à chaque, euh, à chaque fois qu'on prend la route enfermés dans leur petite caisse, qui se chient dessus et en plus, euh, honnêtement, égoïstement, c'est aussi beaucoup plus facile à gérer pour moi et du coup j'ai des chats qui ne sont pas stressés qui vont se coucher à un endroit maintenant c'est soit la banquette pour Iris soit à l'avant de temps en temps, mais c'est très rare elle reste peut-être 5 minutes à l'avant et au bout de quelques virages elle se dit non en fait c'est un petit peu trop violent devant elle part à l'arrière et elle va sur le lit en général. Soit les deux sont sur, sont sur le lit. Chacune se couche, dort. Il n'y a aucun stress. Même quand je donne un coup de frein, que je regarde derrière, je vois qu'elles sont toujours endormies. Elles ont pas bougé. Franchement, je préfère 10 fois ça que de les entendre miauler à chaque trajet, être stressée, qu'elles qu se tapent des faces comme Morphée il n'y a pas longtemps à cause d'un coup de stress, à faire 10 jours d'anorexie, à être malade. Enfin, non. Non. Je préfère prendre le risque de l'accident. Voilà. Quant à Litchi, pendant que je fais le trajet, pendant que je roule, elle est à côté de moi. J'ai essayé une fois de la mettre à l'arrière, elle avait l'air moins stressée, mais moi j'étais plus stressée parce que ben, un chien c'est pas comme un chat, enfin surtout elle, elle bouge partout, elle queen, elle veut pas se coucher. Pour moi c'était beaucoup plus dangereux de l'avoir elle à l'arrière, elle elle est debout au bord du lit en train de regarder ce que je fais. Si je donne un coup de frein, elle tombe du lit, elle fait 2 kg. Elle fait deux fois moins que mes chats. Elle tombe, elle se pète une patte, enfin bref. Une patte au mieux. Donc Litchi, elle est à côté de moi, dans son siège auto, que je lui ai fabriqué. Parce qu'elle elle aime bien être en hauteur et voir tout ce qui se passe. Et voilà, soit elle stresse et je la rassure, ou soit on s'arrête, etc. Mais en général elle dort à côté de moi. Et avant elle était attachée. Et maintenant ben, je l'attache même plus. Comment fais-tu pour les occuper quand il pleut Alors celle-là, elle m'a fait rigoler. Parce que Seb, <rire> si tu regardes la vidéo, comment fais-tu pour les occuper quand il pleut C'est marrant parce qu'on dirait que c'est mes enfants. C'est un peu ça. Mais je les occupe pas quand il pleut. <rire> je leur ouvre comme, comme à la maison. À la maison, on n'a pas besoin d'occuper ses chats quand il pleut. Ben là, je leur ouvre et ils vont se promener sous la pluie, ils vont faire un poupi ou alors ils rentrent et vont se coucher. Ils ont pas besoin qu'on les occupe. Hein. Et Litchi, c'est pareil. Elle peut dormir toute la journée dans le plaid et si elle sort pour faire pipi deux minutes, elle, elle s'en fout. Mais quand il pleut, on est toutes les quatre enfermés dans le van à regarder des séries Netflix. Voilà. <rire> Comment fais-tu pour leurs besoins Je l'ai déjà dit, j'avais dit que je l'avais dit deux fois celle-là. Je l'avais écrit deux fois. Bah voilà. Écoutez, je pense que la vidéo va faire au moins 45 minutes. Merci pour les plus courageux d'être restés jusqu'au bout. Désolé pour les moins courageux. Bah si vous êtes parti, vous verrez pas cette partie de la vidéo. Donc, bah tant pis pour vous. Et si vous êtes resté alors que vous en aviez rien à foutre, merci, bravo, euh, vous êtes courageux. Et puis euh, à bientôt pour une prochaine vidéo. Oh là là, on a fini! Marie voyage dans Parcours le monde dans la bonne humeur. <rire>